Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 222 de Stage 1, 2-2-2, c'est mignon. Euh, et on va jouer aujourd'hui donc à Crash Bandicoot, euh, le troisième, on continue notre saga et donc ce sera Warped le, le petit nom de celui-là, Warped, Warped, je pense que c'est plutôt Warped alors Sony Computer Entertainment Europe, Super. Universal on va avoir je pense Naughty Dog, les, les développeurs voilà Naughty Dog ah ils, ont, ils, rajoutent, ils rajoutent une petite animation dessus alors, en même temps sur le troisième volet quand même ils doivent connaître bien Crash Bandicoot et ils peuvent se permettre quand même de faire ça, qu'il est assez connu. Euh, je pense qu'à l'époque, il, il avait dû faire un, un petit buzz, on va dire, autour de lui, parce qu'il est quand même très bien. On en entend parler encore aujourd'hui, c'est qu'il était très bien. Et on sait d'ailleurs qu'il est très bien, en fait. <rire> ça se sait, c'est même pas à, à savoir. Donc euh, voilà, je laisse la petite introduction de début. Enfin, libre Ouka Ouka est libre Non, c'est impossible Malheur Un grand malheur est arrivé Jamais personne n'a osé décevoir le grand Ouka Ouka. Mais toi, Cortex, tu m'as déjà déçu deux fois. Grand Ouka Ouka, c'est cet infernal bandicoot. Du fin fond de ma prison temple, je t'ai envoyé des instructions simples à suivre. Mais tu as perdu les gemmes, tu as perdu les cristaux, et j'ai perdu patience il n'y a maintenant plus d'autres sources d'énergie sur cette planète. Je... sais. On a eu quelques petits... euh... Contre-temps. Et vous avez échoué Mais comme ton incompétence a réussi à me faire libérer, je vais être... Euh, généreux. Il y a encore un moyen de rassembler la force nécessaire pour asservir cette misérable planète. Et cette fois-ci... « Cette fois, le grand Ouka verra à ce que tout se passe bien !» Après une éternité, mon jumeau maléfique Ouka a été libéré de sa prison souterraine. Jadis, je l'avais enfermé là pour protéger le monde de sa malveillance. Maintenant, il est de nouveau libre et il faut l'arrêter Mes enfants, Ouka Ouka et Cortex veulent utiliser la Chronotornade pour ramasser les cristaux éparpillés à travers le temps. Je t'ai amené ici pour qu'on retrouve les cristaux avant eux. Pour ouvrir le portail du temps, mets-toi sur un bouton et puis saute dans la porte. Bonne chance donc voilà, le jeu va commencer, alors le Uka Uka, le, le masque maléfique a été libéré, euh, enfin est revenu quoi du moins. Euh, et euh, donc là, on peut pas passer ici, on peut pas passer là non plus. Euh, bon, on va aller là-bas et on va commencer à, à récupérer dans les différents mondes, hop, toit de village. C'est toujours une histoire de cristaux à récupérer. Euh, ouais, oula, on a on a vu mon, mon bel overlay, c'était beau. Crash, crash, crash. Pourquoi tu viens toujours fourrer ton nez dans mes affaires Eh, hey, moi aussi j'ai un masque de sorcier, tu vois. On verra bien assez vite qui est le plus fort. Oula, donc l'effet fait vraiment bugger. Regardez à gauche, on voit mon, mon overlay euh, de clos. Et euh, donc, euh, C'est parti. On commence, on va voir qui c'est le plus fort, comme il a dit. Et eh bah ben, de toute façon le plus fort c'est moi, hein. Euh, comme d'hab, hein, je <rire> déconne. Bon. Alors, hop, j'ai cassé la boîte, j'aurais peut-être pas dû, normalement j'aurais pu sauter dessus. Euh, bon, c'est pas grave, on continue. Et on va s'éclater. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ennemi ici On a une chèvre. Voilà. Je sais pas dans quel type de monde on est, on a une sorte de, de cirque il y a des, des banderoles des, des chapiteaux un peu partout hop je récupère la protection comme d'habitude la protection qui me permet d'éviter de, de mourir au premier coup c'est-à-dire ça c'est lui qui prend le coup voilà mon checkpoint pour pouvoir revenir euh, là quand je meurs si jamais je meurs imaginons euh, je meurs jamais peut-être possible ouh je récupère plein de pommes ah c'est sympa tout ça hop et hop ah une grenouille alors qu'est-ce qu'elle nous fait cette grenouille est-ce qu'on peut la taper. Ouais. Non. Hop. Yep. Donc là, on a un ennemi. Oh, attention Lui il tourne il tournait son.. son épée. Je sais pas, on est dans, une monde, dans un monde assez bizarre. Tiens, il y a un point d'interrogation là, c'est quoi ça Ouh, un point d'interrogation. Une plateforme point d'interrogation et c'est. C'est quoi Ah bah c'est un niveau bonus, c'est parti D'accord, donc les niveaux bonus sont carrément euh, dans le jeu en lui-même euh, <rire> à trouver dans le jeu, c'est sympa. Hop, je récupère toutes les pommes du monde, hop. Ah, ça me fait, ça m'a fait euh, pas mal de pommes. J'ai tapé toutes les boîtes, 7 sur 7, qui me rapportent des pommes. Et qui me font gagner, hop, une vie. Nickel, j'ai 6 vies, bon bah, pour l'instant je n'ai ai pas perdu. Comme on voit dans mon habitude dans les autres crachements d'écoute, il y a toujours un moment où je bloque et où je perds 30 vies. On va espérer que ça ne se reproduise pas ici. Alors viens ici toi Ah grenouille, elle m'a fait mal. Mais bon, elle a disparu, mais elle m'a quand même fait mal. Checkpoint. Voilà, ça c'est fait. Alors, comment comment tuer efficacement ce grenouille On va voir ça tout de suite. Hop, vaut mieux sauter dessus euh, quand elle saute pas. Une grenouille, ça saute, c'est le principe. Ah, il y a plein de pommes. Regardez, encore un mec qui tourne son épée là. Hop là. Ah, le cristal, il est ici. Nickel. Alors, la chèvre. Hop. Casse-toi. On est toujours, alors, on est exactement dans le même graphisme que le 2. <rire> Donc, en fait, ça évolue pas. L'histoire change, c'est bien. Mais on a toujours le même, les mêmes coups, les mêmes possibilités. Euh, bon, on a, on a des ennemis différents, évidemment. Comme on vient de le voir. Là, j'ai récupéré les pommes. Là, je récupère ah, rien du tout. J'ai pas eu toutes les caisses 41 sur 42, donc il doit me manquer juste une. Et on retourne dans notre monde. Et on voit encore mon overlay <rire> qui me trahit. <rire> voilà. Allez, on va, on va faire le, le deuxième monde. Ouh, premier diamant. Alors, je regarde s'il n'y a pas un portail qui s'est ouvert ici. Je peux sauvegarder, normalement, sur cette console. Lecture de répertoire... En... Enregistrer une partie, ouais, nickel, je m'appelle... Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Terminé Terminé j'ai dit Voilà Ça euh, T'arrêches pas si bien que ça Voilà Quitter, supprimer euh, non, non, non, je veux quitter, voilà Et on va pouvoir continuer euh, Notre Folle Aventure Allez, monde numéro 2 Et on saute dedans Et je vais vous laisser, euh, bien, ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser un peu le début du niveau, qu'est-ce que c'est que ce niveau On est carrément dans l'eau Ah j'avais jamais vu ça sur Crash Bandicoot encore. On est carrément dans la flotte, bon bah. Et bah je vous laisse quand même, je vous laisse quand même 2-3 minutes de gameplay. Il y a des requins, on va découvrir ça. Allez c'est parti ouais. Oh, <laughs> look, Alors qu'est-ce que c'est que ça euh, C'est euh, D'accord C'est une sorte de petite moto moto De, de sous la mer quoi Ça me, ça me fait avancer tout seul D'accord Et en plus ça peut tirer Si c'est pas beau Hop, hop. Oh, oh, oh, je sais pas que c'est ces trucs rouges là. Hop là Ça avance tout seul Alors ça peut être, ça peut être un peu dangereux euh, Suivant... Euh, Suivant ce que vous faites, on va essayer de la ralentir de temps en temps parce que je trouve que ça va beaucoup trop vite. Ah, elle m'a tapé. Donc j'ai perdu ma motoneige. Oh, ça me faisait une protection, moi. Ma motoneige. J'appelle ça une motoneige, mais en fait, oui, c'est une sorte de. Alors, la mine. Euh, Est-ce que tu peux me laisser passer, s'il te plaît D'accord, elle a pas l'air d'avoir envie de me laisser passer. Hein. Alors, viens en bas. Et nous, on va passer en haut. Allez, allez, allez, allez, allez vite, vite, vite, vite, vite, vite. Ouh, c'est bon. T'es pas touché, nickel, nickel Checkpoint Alors, on a des passages électrifiés Qui tournent, alors on va essayer de tourner En même temps qu'eux, voilà Voilà. Euh, il y en a un double même d'ailleurs On continue à tourner, on continue à tourner Et on descend Et euh, on a quoi Ah oh, merde, c'est quoi ça Casse-toi, casse-toi Faut que j'essaie de le tuer Ah, il m'a fait mal Il fallait que j'essaye de le tuer sans... Euh... Il faut que j'essaie de le tuer sans, sans m'approcher trop près. Ah non, vas-y, elle a explosé. Bon, allez, on recommence ici. Moi, bon, j'ai plus ma protection par contre. C'est un checkpoint qui est bien, mais, mais en même temps, ça... il <rire> me remet pas dans l'état dans lequel j'étais. Donc, j'ai pas ma protection, mon petit masque hein, coloré avec ses plumes. Alors, on va essayer de ne pas se faire bouffer par lui. Vas-y, sors. Voilà, casse-toi. Casse-toi. Ah non, il m'a boue. Mais je lui ai dessus, euh, pourtant hein, je sais pas comment il a fait pour me bouffer. Mais il me reste 4 de vie donc c'est bon. Hop là, hop là, je commence à être habitué de ce truc là maintenant. Peut-être éviter de m'en approcher trop, mais là je suis habitué, alors toi sors de là. Voilà, casse-toi. C'est bon, il est mort, alors on va, on va taper les caisses. Et on va essayer de passer à. 5 lamines nous Tu sais bon, elle m'a pas tué. Ah Une motoneige encore Youhou Youhou Allez Tape Tape Tape Ouais, Ça fait des pommes oui, Une pomme et une vie de plus C'est bon Hop Je peux taper dans les... Dans les récifs Bon, pour récupérer une pomme, c'est pas très... Pas très top Ça, je peux tirer sur les requins avec mon... Avec mon motoneige Voilà Le diamant, il est là Hop, hop Voilà, voilà Je récupère tout ce que je peux Le requin, ah le requin Je suis pas arrivé, j'étais parti pour lui tirer dessus Mais ça n'a pas marché Nombre de requêtes, voilà, et la fin du niveau Elle est là Et mon overlay, <rire> toujours Qu'est-ce qu'il est beau en rouge et Et jaune Et voilà, on a terminé ce deuxième niveau Et on a le diamant Et on n'a pas tout récupéré mais